Depuis que la division entre le parti de la liberté et le parti de la coercition devient de plus en plus prononcée, celui-ci se cramponne de plus en plus aux formes mourantes du passé. Il sait qu'il a devant lui un principe puissant, capable de donner une force irrésistible à la révolution, si un jour il est bien compris par les masses. Et il travaille à s'emparer de chacun des courants qui forment ensemble le grand courant révolutionnaire. Il met la main sur la pensée communaliste, s'annonce en France et en Angleterre. Il cherchent à s'emparer de la révolte ouvrière contre le patronat qui se produit dans le monde entier. Et au lieu de trouver dans les socialistes moins avancés que nous des auxiliaires, nous trouvons en eux, dans ces deux directions, un adversaire adroit, s'appuyant sur toute la force des préjugés acquis et qui fait dévier le socialisme dans des voies de traverse et qui finira par effacer jusqu'au sens socialiste des mouvements ouvriers, si les travailleurs ne s'en aperçoivent à temps et n'abandonnent pas leur chef d'opinion actuel. L'anarchiste se voit ainsi forcer de travailler sans relâche et sans perdre de temps dans toutes ses directions. Il doit faire ressortir la partie grande, philosophique, du principe de l'anarchie. Il doit l'appliquer à la science, car par cela, il aidera à remodeler les idées, il entamera les mensonges de l'histoire, de l'économie sociale, de la philosophie, et il aidera à ceux qui le font déjà, souvent inconsciemment, par amour de la vérité scientifique, à imposer le cachet anarchiste à la pensée du siècle. Il a à soutenir la lutte et l'agitation de tous les jours contre oppresseurs et préjugés, à maintenir l'esprit de révolte partout où l'homme se sent opprimé et possède le courage de se révolter. Il a à déjouer les savantes machinations de tous les partis, jadis alliés, mais aujourd'hui hostiles, qui travaillent à faire dévier dans des voies autoritaires les mouvements nés comme révolte contre l'oppression du capital et de l'État. Et enfin, dans toutes ces directions, il a à trouver, à deviner par la pratique même de la vie, les formes nouvelles que les groupements, soit de métiers, soit territoriaux et locaux, pourront prendre dans une société libre, affranchie de l'autorité, des gouvernements et des affameurs. La grandeur de la tâche à accomplir n'est-elle pas la meilleure inspiration pour celui ou celle qui se sent la force de lutter N'est-elle pas aussi le meilleur moyen pour apprécier chaque fait séparé qui se produit dans le courant de la grande lutte que nous avons à soutenir